Hey, salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo <rire> je sais vraiment pas comment je vais appeler euh, ce genre de format euh, parce que comme il y a le côté un petit peu euh, passion euh, mais bon on de la passion de, de collectionneur mais en même temps aussi où je retrouve des cartes etc donc euh, je, je sais pas du tout si vous avez un, une idée de titre de format ou quoi euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires enfin bref aujourd'hui je suis allé sur paris et euh, j'ai fait euh, des petits trucs ma foi mmh assez ah, cool, assez Moi bien, moi bien !» Et euh, du coup, j'ai envie de vous partager euh, un petit peu ce que j'ai pu euh, trouver. Donc, on commence avec une Lyrillusque Rossignol d'ensemble bleu qui est en français parce que, euh, comme je vous l'avais montré dans l'autre vidéo, elle était en anglaise. Et en fait, le truc, c'est que, je ne l'ai pas précisé, mais je suis le genre de joueur qui aime beaucoup euh, soit jouer full français, soit jouer full anglais. Mais pas de franglais, ni de anglo-franc. Euh, parce, que, parce que je suis assez tatillon là-dessus. Donc, très content d'avoir pu la, la retrouver en français. Comme ça, euh, je crois que ça m'en fait deux en français et une en EN. Donc, je vais essayer d'en trouver une dernière en, en français pour avoir un, un playset. Même s'il me semble que dans le deck, on a joué Ensuite, elle est vraiment très très belle et vous la reconnaîtrez peut-être pour certains, parce que c'est une très vieille carte, Destruction de cartes en Secret Rare, édition LCYW. Première édition, elle est vraiment très très belle, elle a... Enfin, on les voit même pas, mais il y a des micro-pets, vraiment qui sont tout petits. Et encore chatillonne. Bon, là, on les voit effectivement. Euh, là aussi, on les voit un tout petit peu. Je suis désolé par rapport à la lumière. Euh, mais ouais, très très belle. J'en avais une en secret, mais qui était en, dans un état bien plus catastrophique. Les points étaient vraiment pétés de partout. On voyait du blanc. Là, et tout. Donc là, elle est vraiment. Euh, elle, est, elle est quasiment en mint quoi. Elle est, est peut-être good. Pas euh, good, peut-être excellente quasiment animé. Ah quoique là, je viens de voir, il y a des, il y a des petites tâches, euh, juste là, qui s'enlèvent pas, ah, même si je crois ne peux pas gratter davantage, Bon, peux... bon, bref, bref, bref, bref. Là, c'était surtout pour la beauté de la carte, parce que la carte n'est pas jouée en soi, On la voit pas beaucoup, mais j'étais en mode, bon, euh, en secret, elle est vraiment magnifique, donc autant la récupérer. Ensuite, pour continuer sur les decks que, que j'avais envie de, de, de faire et de continuer, un Phoenix Cristro. Euh, qui, vaut, euh, qui vaut un petit peu, quand même. Hein. Il vaut 9 euros environ, il me semble. Euh, donc voilà, hein, de l'archétype Christron, qui est, euh, qui est assez stylé, très joli. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire les faits. Mais, euh, mais j'étais très content de le retrouver, parce que du coup, bah, je, je continue un peu à grind <rire> dans, euh, dans le côté de, de découverte... de l'envie de, de, de, de, de, de faire des decks comme ça et tout, et de trouver des cartes qui permettent de, de pouvoir continuer de... Ensuite... Ensuite, ensuite ensuite. Euh, je l'avais fois... Il me semblait fois 3, en fait, justement, en parlant de langue. Euh, fois 2 en, en anglais et fois 1 en français. Mais en fait, je n'avais que fois 2 en anglais. Et c'est une Madolche Queen Tiramisu. Magidolce en français, Reine Tiramisu. Euh, première édition en PLG 2, qui a vraiment très stylé le deck. De toute façon, le deck Magidolce. Coco -co et -co Parce qu'il y a pas mal de français qui le jouent à l'époque euh, et qui ont fait du résultat avec. Mais, euh, mais la carte est vraiment très, très stylée. L'archétype est très cool. Et j'ai le deck euh, en entier. Donc euh, si vous voulez un deck profile ou autre, n'hésitez euh, pas. Parce que la mécanique de jeu est, est vraiment assez sympa. Et, euh, et les cartes sont assez jolies. Quoi. Donc bref. Comme ça, ça me fait x3 en anglais. Ensuite. Bon, maintenant, il a le playset. Donc je vais vraiment l'embêter. Et le forcer à venir jouer avec nous. Même si bon hein, il a envie. Hein. C'est juste que moi je suis en vacances. Donc du coup j'en profite. Et lui il travaille. Donc c'est un peu plus compliqué de, de, de venir. Mais voici. La dernière enchantresse. De mon ami. Qui veut jouer Brave Token. Dans Plunder Patrols. Donc, euh, donc voilà. Hein. Donc euh, il a les trois maintenant. Donc il lui manque plus que, que, que deux rites. Et il pourra tranquillou bilou. Euh, venir euh, faire des tournois euh, le dimanche euh, Ou les autres jours de la semaine Mais normalement il est libre que les week-ends Donc ce sera sûrement que le dimanche Après cela On rentre dans la case Où aujourd'hui J'ai eu la grande chance de pouvoir rencontrer Des gens qui avaient de quoi m'aider pour du photon Dans Photon On joue Cyber Dragon. Bon Là, vous allez me dire, bon, euh, oui, euh, c'est très bien Aikidu, euh, Cyber Dragon, ok, euh, c'est chouette, euh, il est en ultra. S.D.C.R., euh, Structure Deck, machin, Cyber Dragon, euh, d'accord. En plus, euh, il a des petits pets et tout, euh, voilà. Donc, euh, donc, bon, il est pas en si bon état que ça. Je suis oui, oui, oui, effectivement. Euh, <rire> c'est bien ça. Mais, mais bon, j'arrête de faire plus de suspense. Entre autres, je, je tombe sur ça et je tombe sur ce splendide. Cyberdracon, infini, en secrète. Bosch, première édition. Il est vraiment magnifique. J'adore la... les secrètes, hein, à cause de <rire> météo notamment. Euh... Mais là, c'est vraiment insane, parce qu'il y... colle très très bien au deck. quoi. Bref, je vous montre ça, mais vous ne savez sûrement pas pourquoi. On... Je vous montre ça comme ça, mais c'est surtout parce que, dans le deck, on joue des soldats... Galactique, son galactique, ça a été réédité dans euh, Ghost from the Past 2, etc. en ultra, etc. Mais moi, à l'époque, il se trouve que j'avais euh, les soldats galactiques en secret, et c'est assez dur à trouver en bon état. Mais il se trouve que je tombe sur un vieil ami qui me dit :« Bon, j'ai pas grand-chose sur moi, donc on peut trade si tu veux, mais je reprends les vidéo donc j'ai pas grand-chose. » Et cet ami en question, eh bien, il se trouve qu'il a deux soldats galactiques. En Secret WSUP En première édition, elles sont insane Elles envoient un flow. C'est une, une, une qualité Secret Rare qui ressemble un petit peu au, au prismatique euh, qu'on a eu pour des, pour des tin Box ou autres, etc. Alors bon, okay, elles sont bien sorties bien avant, etc. Mais c'est pas la même qualité Secret Rare que, que celle qu'on a là, quoi. ou là, c'est plus en billet. Et là, c'est de façon... Euh... Euh, euh, je vais pas dire de bêtises mais c'est façon euh, ça fait finit comme ça <rire> bref donc je trouve les deux je suis en mode écoute frérot euh, euh, ça m'intéresse grandement oui je non tu n'as pas rien euh, go me les échanger. donc on traîne et là je me dis bon ça va être compliqué parce que c'est quand même un, ça, ça a quand même un, un certain prix même si ça a été réédité plusieurs fois et en trouver un troisième comme ça ça va être, ça, ça va être compliqué c'est l'ordre de l'impossible. La euh, là j'en ai pas c'est quelqu'un qui arrive qui monte son classeur je tourne la première page Deuxième page, quelque chose. De... Je tourne à la troisième page. Et à la troisième page, sur le côté gauche, je tombe sur un dernier soldat galactique en secret première édition. Et là, je suis en mode... Waouh, waouh, waouh Incroyable C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis tombé sur... Sur le dernier soldat galactique qui ne demandait qu'à être échangé pour finir dans, dans le deck de mon adolescence. <rire> et et j'étais vraiment trop content parce que là, là vous ne vous rendez pas compte, mais euh, les probas sont vraiment euh, incroyables. Et c'est pour ça qu'il faut aller en boutique pour aller trade, pour échanger, pour, pour rencontrer des gens, pour discuter avec eux, mais aussi pour faire ce genre de, de trouvaille vraiment insane. Quoi. Et donc voilà, et donc du coup, je trouve mon dernier soldat galactique en secret. Et j'approche de plus en plus de mon objectif. Euh, là actuellement en secret, il va me manquer le dragon cypher euh, aux yeux galactiques, que j'aimerais vraiment en secret. Euh, et, bon, là je l'ai en super, mais en, en secret, il serait vraiment très très classe. Euh, il me manque également le tapis numéro 107, dragon Taïkion aux yeux galactiques, qui était mon monstre préféré quand j'étais euh, adolescent. Donc je suis en mode bah, j'ai trop envie de l'avoir euh, en fait, parce que bah, c'est voilà, ce vraiment le playmat euh, idéal. Euh, un orbital photon en secret, lui aussi un petit peu mais bon euh, ça va bah, c'est pas, pas autant que euh, t es, t es. donc euh, donc voilà donc j'approche vraiment du, du but 2 et c'est vraiment trop cool ça. alors du coup une petite présentation s'impose on va pouvoir spé -er le soldat galactique en discardant un petit monstre lumière depuis la main Effet Quand il est sur le terrain, on va aller pouvoir tutoriser un monstre galactique depuis le deck à la main. On tutorise notre deuxième soldat galactique qu'on va pouvoir respé en faisant son effet en discardant un autre monstre lumière. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux monstres de niveau 5 sur le terrain. Nous allons utiliser le réseau recouvrement et invoquer... Le Cyber Dragon Nova en position d'attaque Et comme on le peut, c'est gratuit On va pouvoir utiliser encore une fois le réseau recouvrement pour superposer Cyber Dragon Nova avec... Le Cyber Dragon Infini Et on se retrouve avec un superbe Cyber Dragon Infini qui a 3 matériels, du coup il gagne 600, donc il est à 2700 pour l'attaque, euh, qui peut, euh, lorsqu'un effet est activé, euh, Negate en détachant un, me semble-t-il Peut-être que j'ai des bêtises, je vous laisserai euh relire la carte. Et euh, autre effet, s'il y a un monstre en position d'attaque sur le terrain adverse, on peut lui manger le monstre et se le mettre en matériel. Et en plus de ça, vous l'avez vu, on n'a fait que 4 invocations. Donc le petit Dibirou, bon, on se le mange pas. <rire> et ça fait plaisir. Et du coup, voilà. Enfin bref. Euh, bah écoutez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça me... Enfin, ça me... Ça m'amuse vraiment, et je, enfin, je prends vraiment beaucoup de passion à vous montrer un petit peu mes petites trouvailles. Je ne vous dirai jamais assez, mais, euh, mais, mais moi, je trouve ça très très cool en l'occurrence, et j'espère que ça vous plaît aussi, que ça vous rend un peu nostalgique de, de, de, de Yu-Gi-Oh, etc., que ça vous redonne peut-être envie de jouer. Donc, enfin, bref. Euh, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. À mettre un petit commentaire. J'aimerais savoir aussi euh, si ça vous intéresse que, que je continue ce format-là. Et si vous avez une idée de nom, encore une fois, <rire> n'hésitez pas à, à me dire quel nom je pourrais avoir, parce que pour l'instant, j'ai pas de nom officiel. Euh, euh, voilà, voilà. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous partager ça, de vous partager un petit peu la passion qui m'anime. Et, euh, et voilà, voilou. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. C'était Nakidou. Tchuss!